Bonjour, je m'appelle Isar, j'ai 10 ans et aujourd'hui pour le grand méchant book, je vais vous présenter Ma vie heureuse. Ma vie heureuse. Un livre suédois, bien sûr, traduit en français. Je l'ai beaucoup aimé car les chapitres sont courts et illustrés. et facile à lire pour les dyslexiques ou pour ceux qui ont des problèmes en lecture. C'est l'histoire du Dune, une petite fille qui est toujours heureuse. Elle nous apprend beaucoup de choses sur les meilleurs amis, que l'un ne se pas, même si sa meilleure amie déménage. Et en plus, à la médiathèque, le plaisir tourne longtemps, il y a les trois tomes. J'ai qu'une chose à vous dire, lisez-les